Eh bien, nous allons prendre maintenant quelques minutes pour apprendre à utiliser les bases essentielles du logiciel de montage vidéo Keden Live. Nous n'allons pas aller très loin, juste les choses les plus fondamentales seront abordées dans cette courte vidéo. Eh bien, j'ai déjà démarré le logiciel au moment où la vidéo démarre ici et je vous propose de découvrir déjà immédiatement la zone du projet dans laquelle je vais pouvoir déposer des clips vidéo qui seront ensuite montés. Des clips vidéo ou des clips audio d'ailleurs. Alors, dans mon logiciel de gestion des fichiers, dans mon utilitaire de gestion des fichiers, je me propose par exemple d'utiliser bah, ces trois premiers fichiers. Hein. Alors Pour cela, une méthode simple consiste à cliquer, glisser et déposer les fichiers dans la zone du projet. Voilà. J'ai maintenant trois clips que je vais utiliser, que je vais monter. J'ai deux clips vidéo. Vous avez vu qu'il y avait l'extension .mp4. Et j'ai un clip audio mp3. Pour réaliser le montage, je vais maintenant me diriger vers la ligne du temps. On dira plus facilement en anglais la timeline qui se trouve au bas de l'écran. Et sur cette timeline, je vais déploser, déposer les différents clips qui m'intéressent. En voici déjà un. Il s'agit d'un clip euh, vidéo un MP4 au départ, mais qui contient aussi du son. On voit d'ailleurs euh, dans le logiciel la, la bande-son, en tous les cas l'élément sonore qui est là. Cet élément sonore, euh, je peux, dans la piste vidéo, je peux demander de le supprimer. Et donc, à partir de maintenant, tout le son qui est lié à cette piste vidéo eh bien, ne sera pas effectif, n'apparaîtra pas dans le montage final. Je peux éventuellement aussi couper la vidéo, mais ça n'a évidemment pas beaucoup d'intérêt. Je vais remettre le son pour l'instant. Je peux déposer un deuxième clip, dont on voit que le son est déjà beaucoup plus fort. Alors, euh, si le clip est trop long pour euh, la piste telle qu'elle est présentée là, je peux faire un zoom arrière, comme d'habitude, avec un contrôle roulette de la souris. Voilà, et je vois que mon tout premier clip ici, il était très court. Sur la timeline, je vois qu'il a duré à peine quelques secondes, cependant que les éléments suivants vont durer plus longtemps. Alors, je peux aussi déposer un clip sonore, et celui-là, je vais le déposer sur une piste audio. Voilà, avec tout cela, j'ai maintenant trois éléments que je vais pouvoir monter. Si je veux retrouver ici euh, les choses concernant mon premier clip, je vais pouvoir faire un zoom. Donc, cette fois-ci, je fais un zoom dans l'autre sens et je vois les différents éléments qui apparaissent. Alors, euh, je peux ensuite... Euh, réaliser des déplacements de séquences, c'est extrêmement simple il suffit de glisser la piste vers la gauche ou vers la droite de manière à la faire plus ou moins correspondre avec d'autres éléments je peux également couper des séquences, alors soit je les coupe vers la fin ou vers le début alors pour cela simplement je pose le pointeur de souris sur la fin par exemple je clique et je glisse et on voit que la partie finale du clip va être supprimée. je peux faire la même chose avec la première partie si je le souhaite je peux aussi euh, couper des clips au milieu n'importe où au milieu et pour cela je vais utiliser soit l'outil ciseau qui est là ou plus simplement comme l'infobule le, le, l'indique l'outil rasoir, (razor Tool, je peux aussi utiliser la touche X du clavier. Donc, je me positionne à un endroit que je souhaite sur la timeline, je tape la touche X et je vois que j'ai une petite barre et des ciseaux qui sont apparus. Je me mets sur la piste que je veux couper et je clique. Et à partir de maintenant, j'ai de nouveau deux piste de clips séparés que je peux traiter séparément pour supprimer pour arrêter l'outil ciseau je frappe la touche S ou simplement je clique sur l'outil sélection on voit l'infobule qui indique que la touche S provoque le même effet c'est plus facile à utiliser voilà je suis revenu en mode sélection et si maintenant je prends la deuxième, deuxième partie du clip je peux la glisser à gauche ou à droite la mettre au-dessus ou en dessous d'un autre clip. Une fois que les clips sont disposés comme vous le souhaitez, il reste un dernier point. Il s'agit du rendering, donc de du rendu de la vidéo finale. Donc Lorsque vous aurez disposé et coupé les différents éléments, y compris le clip audio, dont je pense qu'il se trouve perdu voilà un peu plus loin donc vous aurez agencé tout cela il vous restera alors à faire le rendering pour cela vous allez dans l'outil projet dans le menu projet et vous allez demander de faire le render et à ce moment là et eh bien vous choisissez un type généralement ce sera euh, mp4 vous donnez un nom à votre projet et vous cliquez sur « Render to file ». Ici, le logiciel n'est pas entièrement francisé. Cette étape « Render to file » va prendre assez bien de temps en fonction de la machine que vous utilisez. Voilà, avec ça, vous avez l'essentiel pour pouvoir commencer. Bon travail